Aujourd'hui, je veux parler avec toi de l'estime de soi qui, pour moi, est un élément incontournable dans l'entrepreneuriat. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis cela. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. Sur cette chaîne, je souhaite accompagner les personnes qui sont dans le cake design, dans la pâtisserie ou alors dans le service traiteur à aller à un autre niveau avec leur business. Ou alors, toute personne qui veut se lancer, mais qui a l'intelligence de vouloir faire les choses dans les règles de l'art comme un pro, afin de maximiser ses chances de réussite. Sous la chaîne, j'apporte des conseils, des astuces, des formations également pour pouvoir mettre cela en pratique et aller plus loin dans ses projets entrepreneuriaux. Premièrement, si tu n'as pas d'estime en toi, tu ne pourras pas croire en ton projet, croire en ton rêve. oser rêver et oser croire que c'est réalisable. Le désir, c'est quelque chose que nous avons tous quand on a un projet qui bat fort dans notre cœur. Mais encore faut-il le matérialiser. Et pour cela, il faudra dépasser la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de ce que les autres vont en penser, la peur de si ça ne va pas réussir, la peur de si on va perdre son argent. Il y a tellement de peurs qui sont des barrières à l'avancement de notre projet, à l'expression de nos rêves, que si on n'a pas un tout petit peu d'estime, on ne pourra pas du tout passer cette barrière. La deuxième chose est qu'il faut pouvoir t'affirmer en tant que professionnel. Et si tu n'as pas un petit peu d'estime, euh, de ton savoir-faire, de, de tes capacités intellectuelles pour te documenter par toi-même, tu vas rester emprisonné dans ce que tous les autres pensent, dans ce que le système pense, qui n'est peut-être souvent pas la vérité. Et là, je parle des groupes Facebook. Les groupes Facebook sont excellents pour passer le CAP pâtissier, ils sont excellents pour démarrer. Mais à un moment de ta vie, il faut pouvoir t'en libérer et prendre de la distance afin de développer ton propre univers. Et tes propres pensées et pour cela tu dois croire que tu es quelqu'un d'intelligent euh, qui sait lire euh, qui s'interpréter et qui sait aller chercher les informations à la source et se faire sa propre idée troisième point il faudra oser augmenter tes prix si tu veux vivre de cette activité et là ça fait mal parce que c'est des fois le point critique qui est en lutte, tu luttes avec toi, tu luttes avec tes pensées, tu... en fait tu ne veux pas augmenter tes prix, même si tu sais parfaitement que tu dois le faire, mais tu ne le fais pas. Tu résistes, tu as peur, tu te doutes, tu, te, tu, tu, tu, tu vas dans tous les sens, tu trembles même des fois, parce que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance la valeur que tu apportes, tu ne... Pourtant, même si on met de côté la valeur, juste en comptant le temps, le service de luxe que tu proposes à ces personnes qui t'achètent des gâteaux, ça devrait déjà être un, un déblocage pour pouvoir fixer des prix corrects. Mais jusqu'à là, tu as du mal parce que tu as une vision complètement négative de ta valeur. Oui, la rémunération est un reflet de la valeur qu'on t'offre. Et cette valeur-là, tu dois être la première personne qui te l'accorde. Si tu veux que les autres valorisent ce que tu as, ce que tu possèdes, tu dois, la première ou le premier, valoriser ton talent, valoriser ton temps, valoriser ta vie et ta personne. Le quatrième point, qui est l'avant-dernier point que je vais aborder dans cette série sur l'estime euh, de soi, c'est oser avoir ton propre univers. Car oui, on est tous comme des suiveurs et des suiveuses dans tous ces groupes Facebook qui pilulent d'idées, etc. Ou même Pinterest ou je ne sais encore quelle plateforme de, de réseau social. Mais il faut savoir prendre sa distance et s'écouter pour savoir Qu'est-ce que j'aime faire Quel est mon univers artistique Qu'est-ce que j'aime faire dans, la, dans le cake design Est-ce des gâteaux 3D Est-ce des wedding cakes Est-ce des gâteaux euh, juste à la crème au beurre Est-ce des gâteaux sans crème, des nude cakes Qu'est-ce que tu aimes faire Quel est ton univers artistique Qu'est-ce que tu veux proposer à tes clients qui reflète ta vision et ce que tu veux faire avec ton art Et ça, il faut oser l'affirmer malgré ce que les gens vont dire euh, oui c'est le client qui est roi euh, oui c'est le client il veut un gâteau, tu lui fais point barre euh, oui et non, le client est roi dans ton royaume le client est roi dans ton royaume et le royaume, c'est toi qui le construis de tes mains, de ta tête de tes forces, de ton énergie et le client il l'ent dans le royaume si ça lui plaît, il reste sinon il va dans un autre royaume qui sera mieux à sa convenance donc en fait il faut oser Affirmer ton univers artistique et ça passe par tes images, par tes photos, euh, par tes designs et aussi par tes saveurs. Le dernier point, qui est le point le plus essentiel, en tout cas pour cette chaîne, oser entreprendre. Oui, oser entreprendre. Il y a une différence entre faire des gâteaux dans sa maison ou euh, je ne sais pas où avec des clients qui ne sont pas de vrais clients, qui sont la famille, euh, qui nous, voilà, ne vont pas oser nous dire les choses, ou bien qui ne vont pas oser nous payer aussi correctement, car c'est des fois la réalité, nos proches ont beaucoup plus de mal à nous payer correctement que des inconnus. Il faut oser aller plus loin, oser entreprendre. Et entreprendre, c'est de créer une entreprise, en tout cas l'immatriculer, chercher des clients, conclure des contrats, faire des gâteaux, les livrer et récupérer les, euh, le service satisfaction. Pour savoir si ta prestation a été plaisante agréable ou bien complètement catastrophique pouvoir t'améliorer et ça j'en parle et j'en parle et je fais même une formation qui est entrepreneur pour pouvoir donner tous ces bagages là à, aux personnes que j'accompagne entreprendre n'est pas une chose facile mais c'est une aventure passionnante entreprendre c'est aller en fait dans un chemin d'incertitude et ça va demander beaucoup, beaucoup de foi, de force, de détermination, de motivation, mais aussi de confiance en soi. Tellement important. Et euh, beaucoup de mes élèves qui me prennent des formations, en tout cas me disent des fois dans le premier cours, je manque de confiance en moi, euh, j'ai vraiment envie de pouvoir travailler cette partie-là. Et c'est pourquoi j'ai pensé faire cette vidéo, car en effet, c'est tellement important. C en fait, c'est la base. Si tu n'as pas un peu de confiance, car ça se travaille, ça s'augmente, ça se développe. Si tu ne l'as pas un tout petit peu, ça va être compliqué de pouvoir te battre et de mettre tout en action pour pouvoir y arriver. J'espère que ça a été intéressant pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, à faire des commentaires, à partager dans les groupes dans lesquels tu es. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.